Bonjour tout le monde, c'est Maddy, j'espère que vous allez bien. On est jeudi de l'ascension, le temps il est carrément pourri. En tout cas, j'espère que de votre côté vous avez un peu de soleil. Merci beaucoup pour les derniers arrivés, les personnes qui découvrent ma chaîne, ceux qui me sont fidèles depuis déjà plus d'un an. Merci beaucoup pour vos commentaires, ça fait vraiment chaud au cœur. Et donc je les lis, j'essaie d'y répondre quand je peux, hein. Si je ne réponds pas, c'est que, que, que j'ai rien à dire par rapport à votre commentaire. Ou je sais que je ne peux pas répondre. Hein. Bon, Voilà. En tout cas, merci d'être là. Alors, aujourd'hui, on va regarder euh, les prévisions pour le mois de juin. On va faire plusieurs tas. Hein, un pour le social, un pour le politique, un pour l'économie, un pour l'international. C'était pas mal sorti la dernière fois. D'ailleurs, par rapport à la dernière fois, donc les prévisions pour le mois de mai. Si vous allez revoir la vidéo, je vous ai mis en dessous la vidéo un petit résumé de ce qui s'est passé. Euh, au mois de mai, justement. Et c'est vrai que ça colle pas mal avec le tirage. Euh, voilà. Donc, on, on, on peut le dire. Hein. Parfois, euh, ça sort pas bien. Il faut le dire aussi. Mais là, j'avoue que c'était pas mal. Notamment, l'arrivée de, la, de cette femme au, au, au gouvernement. Et euh, je sais pas ce qu'il y avait d'autres aussi. Ah, je sais pas même plus. Comment ça parle de la mémoire bon, C'est la vieillesse. Qu'est-ce que vous voulez Bon, alors. Bon, il y avait d'autres trucs aussi. Hein. Mais c'était pas mal sorti. Donc, on va faire pareil pour le mois de juin. Euh, par rapport à la, à la vidéo euh, la dernière euh, je vous ai dit euh, leur projet entre guillemets hein, leur projet secret enfin leur projet vous avez en dessous cette vidéo le lien euh, et vous verrez que c'est Caligula bah ben oui il faut le supporter hein, je suis désolée mais il en parle de ce projet justement hein. donc là vous allez voir que ce que je vous avais averti enfin ce que je vous avais dit un avertissement eh bien voyez que c'est vraiment vraiment ce qu'ils veulent faire donc vous irez euh, l'écouter si vous voulez mais euh, c'est vraiment ce qu'ils veulent mettre en place. Donc, euh, que vous dire Je ne sais pas. Il va falloir se battre. Hein. Vous verrez aussi que les yeux de Caligula dans cette vidéo sont très curieux. Moi, ça m'a interpellée. Hein. Vous ferez éventuellement un gros plan. Vous pouvez faire une capture d'écran et zoomer sur ses yeux. Vous verrez, ils sont... Alors, je ne sais pas si c'est un reflet, mais je crois pas. Ils sont bizarres. J'en dis, dis pas plus. Vous irez regarder. Allez, on y va. Pour le mois de juin. Pour le mois de juin, ah, ce qui vient me tomber, il y a quelque chose, ok, peut-être quelque chose de sympathique dans le monde, euh... Ah, je sais pas, le monde amical, non, c'est pas le monde amical, ça. le monde des arts, ah, je sais pas, il y a peut-être quelqu'un qui va disparaître au niveau artistique, hein, ça, ça me faisait penser à ça, moi, la disparition d'une personne, bon, ça me vient comme ça me vient, hein. allez, pour le mois de juin, alors, on a toujours les histoires de machination par rapport à la guerre. Hein bon, ben ça, ça va continuer. Première info. Euh, non, je, déjà, vous faire le belling, pardon. Et puis après, je ferai le tixit. Donc, pour le mois de juin. En France, réussite et homme. Alors, un homme qu'elle la réussite. Espérons que ce ne soit pas les législatives, mais ce n'est pas impossible. Hein. Je regarde ce qu'il y a en dessous. Ouais, pensée, amitié. Infortune. Ouais, aïe, aïe, aïe. Ce ne serait pas bon pour nous. Hein. En plus, euh, dans le tirage que j'avais fait sur l'année, au mois d'avril, j'avais tiré la carte infortune, franchement, donc malchance. C'est vrai qu'au mois d'avril, vous savez ce qui s'est passé avec ces fameuses élections, hein. la carte infortune, ça veut tout dire, bon, enfin bref. Donc comme quoi, hein. bon, alors, il ne fallait pas trop en attendre de ce mois d'avril. Donc le social, ici, la politique, ici, donc toujours la France, je me concentre, l'économie, c'est la cata, ça va euh, s'accentuer. Et l'international. Voilà. Puis après, on ira recourir avec le Dixit. Alors, le social appuie pour parler. Bon, ben là, c'est euh, les trucs du gouvernement. Il y a pas mal de discussions. Alors, des discussions au niveau du social. Mais ça ne va pas faire l'unanimité. Bon, pour l'instant, j'en sais pas plus. La politique, qu'est-ce qu'on a Ah, il y a un blocage. Ah, une trahison. Euh, blocage et trahison. Ça, c'est curieux. On ira voir aussi ce que c'est. Économique, bon bah, sans surprise, hein. Sans surprise, hein. Les trucs qui s'écroulent avec des choses qui sont faites dans l'ombre. Bon. Et l'international, nativité et cloître. Donc, il y a des choses. Ah, ça fait penser au. C'est marrant, ça fait penser au ballot, ça. Je vous dis plus ce que c'est, hein. Vous savez ce que c'est maintenant, les ballots, hein, D'accord Parce que cloître, c'est des choses. Euh... C est, c est, c est des, pardon, c'est des lieux clos dans lesquels on n'a pas forcément accès. Hein, ça peut être des, des prisons, mais il y a des choses nouvelles. Alors, des choses nouvelles par rapport à des lieux clos ou des lieux secrets, éventuellement. C'est pour ça que ça m'a fait penser euh, euh, à ce que vous savez. Ouais, bon. OK. Bon, bah on va recouvrir tout ça. On va regarder. Allez. Ah, du coup, j'avais fait la coupe. Bon, c'est pas grave. Donc, au niveau du social, il va y avoir des discussions. Alors, certainement, des projets de loi ou je ne sais pas quoi. Ils ne vont pas faire l'unanimité au niveau du social bon ben ça c'est sûr hein. ils vont pas faire des choses pour les gens hein. déjà avec ce qui se passe avec les hôpitaux euh, bon mais ça ça c'était visible la politique tiens je vous dirai quelque chose après ce sujet alors politique Bon, on avait une troisième qui voulait sortir donc je vais la prendre. Hein. économique je vous remettrai ça en ordre après hein. Et là, alors, international. Voilà. On va faire un petit tas euh, propre, on va dire. <rire> Moi, c'est bien quand les choses sont, euh, sont bien visibles. Voilà. Ce que j'appelle un petit tas propre. OK. Alors, bien que vous voyez les cartes. Donc, au niveau du social, on a des choses qui n'arrivent à rien. Vous voyez Là, on, met au départ, enfin, on, est, on est au départ de quelque chose et ça arrive dans un désert. Et là, il y a une division. Bon. Donc, ils vont certainement mettre en route des choses sociales. Mais ça va n'aboutir à rien. Et ça peut, au contraire, aboutir à une division dans la société. Encore une. On ira voir un petit peu ce que ça peut être. En tout cas, ce n'est pas bon au niveau social. C'est vraiment une, une division. Bon. Pour l'instant, je n'ai pas d'autres informations, d'accord Alors, au niveau politique... On a la croissance de quelque chose, mais ça risque de se faire manger. Le, le temps. Et là, c'est des espèces de monstres qui se donnent la main autour de la table. Bon. Donc, ça, vous pouvez être sûr qu'au niveau des législatives, bof, quoi. Je ne m'attends pas à des. Euh, comment dire À des changements euh, importants. Pourtant, il y a la notion du temps ici, le temps qui accélère. Ouais. OK, il y a des questions de temps. Ça veut dire que de toute façon, tout ça, ça finira par s'écrouler. Mais en attendant, moi, je dirais bien qu'il pourrait y avoir un, un parti dans cette histoire euh, qui, euh, qui fait une percée, on va dire. Ouais, qui est une, qui est une, qui est une percée. Mais vous voyez qu'il est mal entouré. Parce que là, c'est les plantes carnivores. Donc, il peut y avoir effectivement un, un, un parti assez représenté. Alors, dans l'opposition, hein, si jamais il y a une opposition. Enfin bon. Mais bon... Euh, là, il y a vraiment une alliance, vous voyez, de, de de monstres là. Ils se donnent bien tous la main, donc euh, faut pas s'attendre euh, à des gros changements. Hein. Retard et trahison, c'est bloqué quoi. Ouais. Bon, c'est pas excellent hein, au niveau des politiques. Il euh, y a un petit truc, mais euh, pff, il il est pas en position de force. Il y a un parti là qui est bien, mais il est pas en position de force. Donc on ira voir après. Hein. Enfin, je veux dire qu'il y aura les les résultats. Donc, mais ne vous attendez pas une révolution au niveau des législatives. Moi, j'y crois plus. OK. Alors, l'économie. On a. Ah ouais, ça, c'est marrant, ça. Alors là, on a des choses qui viennent de l'Est ou éventuellement. Non, mais non, mais attends, attends, c'est sur que je C'est économie. Ah bah, si, si, c'est si, l'économie. L'économie, c'est l'influence de Vlad. Vlad, le vampire. Donc, enfin, c'est donc Vlad de l'Est. Hein. Je pense que c'est lui. Donc ça, c'est les influences sur l'économie, ce qui est logique, hein, puisque euh, puisque cette guerre, elle elle est en train de, de, de démolir toute l'économie. C'est voulu, mais enfin bon, c'est quand même comme ça. Hein. Nous, on a commandé une fenêtre au mois de janvier, on l'aura au mois de juillet. Enfin, <rire> Vous imaginez le truc, et c'était avant la guerre. Hein. Donc euh, tous les artisans, toutes les entreprises, euh, ils vont être bloqués certainement. Vous êtes bloqué certainement parce qu'il euh, y a beaucoup d'importations qui sont à l'est, tout simplement. Que ce soit les matières premières, euh, les pièces mécaniques, euh, que sais-je quoi. Bien, alors là par contre, ça c'est curieux, il y a un truc, euh, ça normalement pour moi, c'est la perversité. Hein. C'est euh, la, la traite humaine, enfin c'est curieux ça. Ça sort en économie, je sais pas pourquoi. Pourtant, c'est bizarre parce que j'aurais plus vu ça sur l'international, moi. Ouais, je ne sais pas ce que c'est là. Bon, en tout cas au niveau économique c'est mauvais, c'est sûr, ça c'est pas un scoop. Hein. Mais c'est vraiment en relation avec les mesures de Vlad euh, qui va continuer. Mais là on, là on ira mettre une autre carte sur autre chose. Bon, alors au niveau de international, les squelettes qui sortent du placard et la souffrance des peuples. Bon, alors toujours des scandales qui vont continuer à sortir, donc on va apprendre toujours des trucs. Mais toujours la souffrance des peuples, hein, donc euh, toujours des choses difficiles. C'est toujours la guerre. Hein. C'est souvent les, les, femmes, les, les femmes, les enfants, hein, si vous voulez. Ouais, beaucoup de victimes. Hein. C'est terrible, c'est ce qui se passe vraiment. Mm. Ça fait aussi penser éventuellement qu'il peut y avoir aussi des prisonniers, là. Hein. Mais nativité, si normalement, c'est quelque chose de nouveau, c'est... Euh... Alors, est-ce que ce serait la période Ben oui, mais non, parce que juin... ouais. Mm. Ouais, c'est possible aussi que ce soit ça. Bon, en tout cas, il y a, il y a des histoires de prison. De prison, de prisonniers. Ça peut être ça, tout simplement. Hein. Ça peut être aussi les ballots, pourquoi pas. Et des choses que l'on va peut-être apprendre d'ailleurs à ce sujet. Mais toujours la souffrance des peuples. Donc, pas de changement au niveau de l'international. Éventuellement plus d'informations qui remontent. Bon. Bon, c'est pas, euh, pas transcendant ce que je sens, je dois dire. Hein. Alors, on va regarder. Je ne sais plus quel, cas, quel tas j'avais pris. On va regarder un peu au, du côté de l'économie. C'est quoi cette histoire Ouais. Je sais pas. En tout cas, au niveau de l'économie, c'est très mauvais. Hein. C'est les plus mauvaises cartes. Ouais. Et là, c'est quoi ouais, ouais. Ça marche pas du tout l'économie. Hein. Euh, le bateau, il est échoué là. Ça ne marche plus là. Là, c'est la, la cata. Hein. Là, c'est pour moi euh, les, les faillites, hein, les, les banqueroutes. Et alors là, on rentre dans un truc fictif. Pour l'instant, je n'ai pas d'idée. Il faut que je réfléchisse un petit peu. Alors, j'étais en train de réfléchir. Alors, je sais ce que c'est cette carte-là. Alors, vous allez rire. Mais c'est le, le président de lucre. Mais oui, je viens de le comprendre. Parce qu'il est juste à côté de Vlad. donc euh, hein, Vous savez, euh, quand il faisait euh, des danses euh, en maillot euh, ou torse nu, enfin, je sais plus, en tout cas, avec des talons aiguilles, euh, bon, bah oui, voilà, quoi, c'est ça. Donc, c'est Zélie, on va l'appeler Zélie, hein, d'accord Donc, c'est Zélie, c'est Zélie face à Vlad. Bon, alors, je ne sais pas pourquoi j'ai sorti dans la case économique, ce serait plus l'international pour moi, en fait. Hein. Bon, bah ça sort comme ça sort, hein. C'est qu'apparemment, l'international est plus important que l'économie. Ça, c'est possible. Mais bon, l'économie, de toute façon, même si j'ai sorti l'international et pas l'économie, l'économie, ça, ça même pas la peine de vous faire des, des tirages dessus, c'est la cata. Bon. Donc, c'est peut-être pour ça. En tout cas, si on considère finalement que j'ai sorti deux fois l'international, ce qui n'est pas du tout impossible, hein, vous voyez qu'on a accident, dans chances, donc la guerre continue, hein, on le retrouve ici aussi. Il y a des choses par rapport à Zélie. Voilà. Donc là, pour moi, il va être... Donc, si on considère qu'il est là... Il va être complètement bloqué. <rire> Alors, cette carte-là, c'est plus des questions de fiction. Donc, c'est un, un petit peu comme si on se voilait la face. Donc, on, on nous fait miroiter des trucs. Moi, ça ne m'étonnerait pas qu'on nous dise encore que, euh, que Vlad va perdre ou des choses comme ça. Mais vous voyez que tout ça, c'est du pipeau, quoi. C'est une fiction. Et là, vous voyez, en fait, que la réalité, c'est que c'est la pauvreté. C'est euh, euh, le fait que que, ben, que la, la personne, elle est complètement démunie, quoi. C'est pour ça, moi, je pense que c'est, en fait, le fait que la guerre continue, mais au détriment de Lucre. Et ça pourrait expliquer pourquoi, finalement, cette, ces cartes-là sortent dans la case économie. C'est qu'au niveau économique, ça va continuer à une dégradation de la situation, puisque Vlad gagne. Vous comprenez C'est logique. Donc là, c'est la cata au niveau économique. Bon, très mauvais. Très, très, très mauvais. Mais on nous raconte des bobards. OK. Donc... Est-ce que je pourrais avoir des informations peut-être un petit peu plus précises Parce que pour l'instant, c'est pas euh, bon, ce n'est pas transcendant. Est-ce que je pourrais avoir un événement au niveau du social Qu'est-ce qu'ils vont faire, par exemple En tout cas, il y a une division dans la, dans la population, là. Ah, il y a encore des... Vous voyez, il y a vraiment des discussions, hein, des gens qui ne sont pas d'accord. Alors, c'est par rapport à des cadeaux. Voilà, ça, c'est peut-être une information intéressante. Mais ça va pas amener à grand chose et c'est pour une division de la société. Il y a des gens qui sont pas d'accord pour faire des cadeaux au niveau du social. Bon, alors ça peut être encore une fois des aides. J'avais déjà sorti. Ah oui, la dernière fois c'était ressorti, c'était le le chèque, euh, le chèque. Euh, je sais plus ce que c'est, chèque alimentaire ou je sais pas quoi. Bon, c'est un peu encore la même chose, mais il y a beaucoup de discussions à ce sujet. Et alors la division dans la société, c'est tout simplement que tout le monde n'y aura pas droit. Voilà. Et que de toute façon, les choses, que les choses soient claires, que de toute façon, ça aboutira pas à grand chose. C'est encore du blabla tout ça. Mais on va entendre parler d'aide pour certaines catégories de la certaines catégories de la population. Ok. Alors au niveau politique, je vous ai dit, hein, il y aura un, un parti qui à mon avis va faire une petite percée, mais euh, il sera très mal entouré quand même. Hein. Donc est-ce que ça voudra dire que l'autre fou va garder la majorité Bah bon, on peut demander, mais bon, vous savez. Hein. Ouais bof. Ben ouais. Ouais. C'est pas.. Euh... On peut considérer qu'on est là. Donc euh, bof. C'est pas transcendant, quoi. Non. Il n'y a... aura pas de gros bonnes surprises à ce niveau. Moi, ça m'étonnerait beaucoup. Euh... Donc au niveau international, ben, apparemment, c'est surtout là que c'est important. Hein. Ah Et est... Alors, est que, est-ce que, est-ce que. Alors, attendez, je suis en train de J'allais dire, est-ce qu'il y aurait une trêve sur le mois de juin Parce qu'on a quand même Zélie qui est ressortie ici, qui est bloquée. Alors, parce que là, on a quelque chose, on a quand même des oiseaux. Alors, est-ce qu'on aurait une trêve sur le mois de juin On va regarder. Alors là, il y a les ballots qui ressortent. Ah ouais, c'est pas mal. Hein. Ah, il peut avoir une bonne nouvelle sur le mois de juin, tiens. Je m'avance peut-être beaucoup, hein. Mais il y a quelque chose qui va concerner Zélie. Hein Vous savez, en talon aiguille, hein d'accord Vous voyez qui c'est. Hein Parce que là, normalement, pour moi, ça c'est la liberté. Hein Et là, c'est des choses chimiques. Pour ça, je parle des ballots. Il y a des choses chimiques. Avec la nécessité de se dépêcher. Qu'est-ce que c'est que ce truc Qu'est-ce que c'est que ce truc Alors, qu'est-ce qu'ils ont découvert On va avoir une bonne nouvelle à ce niveau-là. À mon avis, on va encore entendre parler de ce qu'ils ont découvert dans les ballots. Euh, ouais, dans les ballots. Ouais. Mais il y a des moutons qui continuent de dormir. Donc il y a des gens qui, de toute façon, qui voudront pas savoir. Et ici, il y a là, une perte d'innocence. On va apprendre des trucs euh, pas sympas. Hein, moi, je vous le dis. Hein. Pas sympa du tout. Ouais. C'est toujours les méchants qui sont derrière ça. Vous savez, on parle beaucoup de, du truc du singe, là. D'ailleurs, ça me fait penser que j'aurais dû intituler ma vidéo « Garogorie. Ça m'est venu après. Bon, bah tant pis. J'ai intitulé ça « Le singe malade ». Enfin, bref. Euh, on a eu de la chance. <rire> Pardon, on a eu de la chance parce que ce qui était concocté dans ces ballots, c'était bien plus mortel que ça. Et ça devait nous tomber dessus. Donc, quelque part, cette guerre, elle nous a sauvés, hein. C'est pour ça que je les sors ici. Il y a quelque chose par rapport à des ballots, là. On va entendre des trucs. Bon. Donc, pour juin, euh, est-ce que je pourrais avoir un, un événement marquant Ça veut dire qu'il y avait une, un artiste ou une artiste qui allait disparaître, par exemple. Oui, ça, c'est possible. Alors, on va regarder dans les fées divers, peut-être. Hein. Je n'ai pas rajouté la catégorie. Peut-être éventuellement, je le fasse. Alors, on a. Non, on a... Tout disparaît. Ah, on a, on a des histoires de militaires. Ok. Oui, ça c'est le temps. Oh, toujours le même. Hein. Le passe-muraille qui revient. et va en reparler. Hein. C'est le passe-muraille, pour moi c'est le passe-partout, si vous voulez, le passe-passe. Pour moi, c'est le passe-muraille. Hein. Cette carte-là, le passe. Ça va, on va en reparler. Avec Caligula, là. Il, il, il, va, il va en reparler. Point. Donc, euh, et ça ne va pas faire plaisir. Hein. Ça ne va pas faire plaisir du tout. Je suis en train de regarder ce que c'est que ça. Euh, il y a aussi des situations difficiles au mois de juin. Mais c'était dans les faits divers. Qu'est-ce que c'est que ce truc ah oui, avec des interdictions. Il va y avoir des interdictions qui vont être mises en place au mois de juin. Et qui vont nécessiter pas mal de confusion. Je ne sais pas à quel niveau. Ouais, là encore. Est-ce que ça peut être par rapport à cette truc du singe-là Il peut y avoir des restrictions au niveau des transports, par exemple, aussi alors, interdiction, euh, je pense au, au voyage. Et là, il y a deux personnes qui ne peuvent pas se rejoindre. Alors, attention au niveau des transports. En plus, on a le crabe. Donc, ça peut montrer les vacances. Le mois de juin, ça commence. Hein. Donc, ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait effectivement des nouvelles modalités mises en place au mois de juin par rapport, encore une fois, à des limitations dans les déplacements. Et il y a le pass ici qui reviennent. Pas impossible alors, là, au niveau des militaires, ça peut être aussi les mesures. Hein. Mais ça peut être justement des mesures euh, assez euh, drastiques. Ouais, il va y avoir une annonce. Hein. Il va y avoir une annonce. Ouais, ouais, ouais. Ils vont nous embêter avec cette histoire de maladie, hein, je pense. Voilà, hein. ouais, regardez. Bon, OK. On va arrêter là. Bon, donc, sur le mois de juin, pas top. Pas top. Puisque pour moi, je vous l'ai dit, au niveau politique, il va y avoir la, la percée d'un parti. Mais euh, pff, ça ne va pas changer vraiment énormément les choses puisqu'il va être très mal entouré. On va avoir, à mon avis, des histoires de passe qui vont ressortir avec Caligula premier ici. Ou César, si vous voulez. Enfin, Moi, je l'ai Caligula. Euh, par rapport à des restrictions. Hein. Il, va, il va en reparler. Attention au niveau des voyages. Puisque là, il y a nettement des limitations hein, pour les vacances ou pour les déplacements. Il y a un truc là, vraiment, vraiment. Ouais. C'est pour ça que j'ai les histoires d'empreintes le traçage hein, avec le passe, passe-muraille, euh, pass c'est logique. Ça va revenir sur le tapis. Ça, bon, au niveau social, vous avez compris. Il va y avoir des discussions, vont pas être d'accord pour quoi donner à qui. Euh, au niveau de l'international, ça va bouger. On va avoir des, des nouvelles au niveau de Zélie, très certainement. Peut-être au niveau des ballots, je pense. Bon, l'économie, que vous dire, c'est la cata, hein. même pas la peine. Hein. Et donc, là, pareil, il hein, y a une histoire de, de, de choses, d'enfermement, là. Il y a des scandales qui vont ressortir. Mais les peuples continuent de, de souffrir. Voilà. Donc, petite vidéo. Je vais aller refaire une autre vidéo sur euh, un thème important, à mon avis. C'est euh, l'effondrement effondre, des, des hôpitaux. Voir un petit peu euh, sur quoi ça va déboucher. Ah, voilà. Et c'est ça que je voulais vous rappeler. C'est qu'il y a, oh, je sais plus, il y a peut-être six ou sept mois de ça, je me souviens plus, j'avais fait un rêve. Ouais, peut-être même un an, il y a un an, je sais plus. J'avais fait un rêve où c'était une personne qui avait la main coupée. Donc elle pissait le sang. Et moi, j'étais là, je regardais, j'appelais à l'aide, et il y avait une ambulance qui arrivait, et l'ambulance ne s'arrêtait pas. Donc elle continuait son chemin. Et la, la personne continuait à saigner, signer, saigner. Bon, bah c'est tout simplement le fait que les gens, en cas d'urgence. Ne seront plus soignés. Et ça, je l'avais sorti il y a longtemps, longtemps avant. Bon. Et dans le même rêve, il avait changé. J'avais vu des tombes de militaires. Bon, je pense aussi que j'avais inconsciemment senti le problème avec euh, Lucre. Voilà. Alors, j'ai fait un autre rêve après. Le là il est plus récent, il y a peut-être deux mois de ça, où j'avais vu une destruction de, de bâtiments. Et euh, j'ai aidé les gens à sortir. Je, je fais toujours des trucs dans mes rêves, moi. Donc, euh, <rire> voilà. Donc, j'ai aidé, ai aidé les gens à évacuer un immeuble qui allait tomber, euh, euh, qui était en train de s'écrouler. Bon, alors, je sais pas ce que c'est. Hein. Bon. Ça peut être, effectivement, euh, à venir. Et généralement, quand je fais des rêves de ce genre-là, c'est vrai que ça arrive. Mais c'est souvent symbolique. Voilà. Merci d'avoir regardé ce tirage. Donc, à mois de juin, pas top. Euh qui va vers des restrictions. Il faut pas s'attendre à autre chose de la part de Caligula 1er. Et on va regarder tout de suite le second tirage. À bientôt. Au revoir.